Un film magnifique, anticapitaliste, antimocuniste et émouvant de Pierre Bongiovanni et Mathieu Sanchez. Sur le, sur le pot euh, ou que ce soit le pot d'échappement ou alors les chaises mais alors bon je veux dire, alors à ce moment là tu prends la queue mais alors à ce moment là avec la queue de billard et ce que tu fait, ah bah ben, <rire> tu peux tirer que la boule hein tu peux tirer que la boule alors tu prends la boule soit sur, sur la droite ou sur la gauche sur la gauche ou la droite ou peu, peu importe mais euh, soit tu te tapes un pot soit tu te tapes un mur soit tu te tapes une chaise et quand tu as une chaise devant toi en face ben, qu'est-ce que tu fais tu t'assois tu t'assoies dessus tu te mets pas de pour sur une chaise Donc, voilà. Il n'y a, a, a, a, a, a, a, a, a pas photo. Dans l'armoire, parce que tu peux rentrer dans l'armoire aussi, une fois que tu rentres dans l'armoire. Alors là, t'es nickel, t'es caché, Mais attends, c'est l'armoire, dans l'armoire. Ou une armoire c'est pas